Anatomie de la trompe utérine On va adopter le plan suivant D'abord une définition Sa situation Sa configuration externe On va décrire sa configuration interne Sa structure Ses moyens de fixité Ses rapports Et enfin sa vascularisation Ses lymphatiques Et ses nerfs La trompe utérine est un conduit musculomembraneux, paire et symétrique qui prolonge une corne utérine. Il y a le passage au spermatozoïde qui féconde habituellement l'ovocyte dans son tiers distal. Il assure aussi la communication entre deux cavités, la cavité utérine et la cavité péritoniale. La trompe est située dans la portion supérieure du ligament large, le mesosalpinx. Le mesosalpine, souvent large dans sa partie latérale, se rabat en arrière avec la trempe et masque l'ovaire. La configuration externe, la trempe utérine du couleur rouge foncé, il comporte quatre segments, de la paroi pilvienne vers l'utérus, on décrit, l'infundibulum ou pavillon, c'est la partie la plus mobile de la trempe en forme d'entonnoir évasé. Avec un sommet qui présente l'ostéome abdominal, une base libre festonnée en une série de franges tubères, la plus longue s'appelle la frange de Richard, qui recouvre l'extrémité supérieure de l'ovaire. L'ampoule de la trempe, il est plus médial, c'est un segment souple et sinueux. Dans l'ensemble, il décrit une courbe concave en bas. L'isme de la trempe, c'est un conduit à paroi épaisse et rigide. Il est disposé transversalement. La partie utérine, c'est un conduit cylindrique, y compris dans la paroi utérine. Pour les dimensions, la trempe utérine a une longueur totale de 12 à 15 cm, avec l'infundibulum de 2 à 3 cm l'ampoule qui mesure à peu près 7 à 8 cm, l'isme 3 à 4 cm et la partie utérine 1 cm. La trempe est constituée de 4 tuniques superposées de dehors en dedans, la serreuse péritoniale qui recouvre la trempe, la sous séreuse où cheminent les vaisseaux et les nerfs, la musculeuse disposée en deux plans, externe, longitudinal et interne circulaire, et la muqueuse avec un épithélium cylindrique cilié qui se continue par la muqueuse utérine via l'ostium utérin et avec le péritoine en regard des franges de l'infantibulum. Pour les moyens de fixité, la trempe est très mobile, fixée seulement par la partie utérine. Le ligament tubo-ovarien, qui est étendu de l'infindibulum de la trempe à l'extrémité supérieure de l'ovaire et qui soulève la frange ovarique de Richard. Le mesosalpinx, qui est un repli péritonien entourant la trempe et constituant la portion supérieure du ligament large. Au total, la portion juxta-utérine de la trempe est relativement fixée parce qu'il est solidaire de l'utérus. Et la portion latérale, c'est-à-dire l'ampoule et l'infendibulum, est plus mobile. Les rapports La trompe utérine est entourée par le péritoine qui constitue au-dessus d'elle le mesosalpinx. Les rapports dans le mesosalpinx se font avec les arcades vasculaires et nerveuses infratubaires, les vestiges embryonnaires, L'hypophoron, le paraforon et appendice visiculeux. Les rapports par l'intermédiaire du misosalpinx. L'isme répond en avant à la visie et le ligament rond. En haut, aux anses grêles, au grand et au colon sigmoïde à gauche. L'ampoule et l'infendibulum sont en contact de l'ovaire dont ils partagent les rapports. À gauche, l'ampoule répond en arrière au misosigmoïde et sigmoïde. Et à droite, l'apex sécale reste situé à trois travées de doigts au Dessus de l'ampoule tubère. La vascularisation. La vascularisation artérielle de la trempe utérine provient des artères tubères médiaques, son nombre de 3 à 4 et qui naissent de la terminaison de l'artère utérine. Il irrigue l'isme tubère et s'anastomose avec l'artère tubère latérale, formant ainsi l'arcade sous-tubère. L'artère tubère moyen, qui est fréquente et volumineuse, il rejoint l'arcade infratubère. L'artère tubère latérale, qui est une branche terminale de l'artère ovarique, irrigue essentiellement l'infendibulum tubère. L'arcade infratubère chemine dans le misosalpinx. Pour la vascularisation veineuse, les veines de la paroi tubaire se drainent vers l'arcade infratubaire qui est satellite de l'arcade artérielle et cette arcade est tributaire des veines ovariques et des veines utérines. Les lymphatiques, elles accompagnent les veines et s'unissent aux lymphatiques du corps de l'utérus essentiellement et de l'ovaire plus accessoirement. Les nerfs proviennent du plexus ovarique et du plexus hypogastrique inférieur.